Merci pour la journée que tu nous as donnée. Oui, c'est la bien grâce bien de pouvoir pouvons réellement nous retrouver ici même. Oui. Merci. Frères et Sœurs, que Dieu vous bénisse, nous sommes encore heureux de nous retrouver toujours ici à Bruxelles, à Bruxelles dans le bureau de notre frère Léonard L'IFC qui est un prédicateur de la parole de Dieu, qui est un ministère apostolique. Il n'est plus, je crois, à présenter parce que vous l'avez déjà suivi plusieurs fois. Il a donné beaucoup d'interviews sur l'émission que dit la Bible. Il a également fait beaucoup d'émissions dans divers localités, diverses localités. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il est devant nous pour pouvoir nous parler de la convention biblique, Conférence biblique internationale qui a eu à organiser en ce mois d'avril. Le frère Lovard, dit que voici non seulement qu'il est pasteur ici à l'Assemblée de Bruxelles, mais il est aussi, je pense, pourra me corriger, le président international, International Mission Center, Centre Missionnaire International. Il est aussi auteur de plusieurs publications, des brochures qu'il a eu à écrire pour pouvoir édifier le peuple de Dieu. Et voilà, il est avec nous, pasteur. Bonjour. Bonjour. Christophe. Que Dieu vous bénisse. Que bénisse aussi. Nous voulons savoir si vous êtes toujours heureux de nous recevoir dans vos bureaux pour vous poser des questions sur la parole de Dieu. Je suis toujours très heureux, frère. C'est une grâce, une bénédiction que le Seigneur nous accorde de pouvoir vraiment vous recevoir. Et, et surtout lors de cette conférence, en y a un moyen de frères et de sœurs qui sont venus. Et votre présence a été pour nous une très grande bénédiction. Une très grande bénédiction. Vous avez pris une coutume, je ne sais pas ça peut être une coutume, vous avez pris une habitude de pouvoir appeler certains hommes des dieux pour consigner... Il y aurait avec eux la parole de Dieu et c'est ce que vous appelez les conférences bibliques. Alors, frère Léonard Le Fessé, d'où vient cette idée d'organiser des conférences bibliques euh, La question est très bonne. En fait, euh, souvent la plupart des gens, je viens à pouvoir entendre que les gens disent que le frère Lefesse il veut faire quelque chose ou il cherche à pouvoir se faire connaître d'une certaine manière. Je n'ai pas à pouvoir chercher à me faire connaître. Parce que le Seigneur, par le ministère qu'il m'a donné, je suis connu dans le monde. Après, c'est que quand j'organise des réunions comme ceci, vous pouvez voir la liste qui pourra être l'occasion de pouvoir peut-être présenter aux au, téléspectateurs pour le monde pour qu'ils puissent voir. C'est dans plusieurs pays de pasteurs et prédicateurs qui désirent rejoindre cet endroit. Et qui connaissent effectivement cela. Alors la conférence initiale, c'est le Seigneur qui m'avait mis à cœur de pouvoir réellement inviter de prédicateurs. De pour qu'ils puissent avoir l'occasion d'abord, comme je l'explique effectivement sur l'invitation, c'est d'abord la communion des frères et soeurs autour de la parole de Dieu et pour permettre aussi aux autres pasteurs de différents pays qu'ils puissent aussi se connaître aussi les uns et les autres donc effectivement que de manière à ce que les travaux dans l'œuvre de Dieu, ils puissent être un travail de collaboration, mais une collaboration franche et sincère, où les hommes ont la connaissance de savoir effectivement que nous ne sommes pas seuls sur ce terrain nous sommes aussi avec des frères qui travaillent aussi dans le même esprit et qui ont aussi la même foi. Et par la même occasion, effectivement, s'il y a des divergences, effectivement, aussi des de compréhension, parce que donc, nous ne connaissons pas tous, effectivement, alors nous apprenons, effectivement, les uns comme les autres. Donc c'est dans ce cadre-là, effectivement, pour que euh, les enfants de Dieu arrivent à pouvoir et bon, recevoir euh, ce qui vient de Dieu et non ce qui vient des hommes comme nous pouvons le voir effectivement dans les scènes Écritures, le Seigneur a toujours eu à pouvoir insister sur, et comme cela est écrit, sur l'enseignement. Parce que l'enseignement, la colonne vertébrale, même il explique il faut que ceux qui servent le Seigneur puissent réellement avoir la parole véritable de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse se préparer de manière assez conforme. Donc c'est un peu ça la, le, le but pour lequel ces, ces conférences sont données. Et à quelle édition, édition sommes-nous aujourd'hui en 2016 il y avait une édition, 2018 une autre édition et à combien d'éditions sommes-nous déjà avec les conférences Je pense si ma mémoire est bonne, si je ne me trompe pas c'est peut-être la quatrième fois. Même. La quatrième, la quatrième fois. fois Oui, je pense bien, si ma mémoire est bonne. Et chaque fois que des hommes de Dieu viennent du Parlement entier, et viennent ici à Bruxelles, vous le recevez et ils parlent de Dieu, vous parlez de Dieu. Est-ce que pour vous, vous êtes arrivé à un sentiment de satisfaction Vous vous dites, oh, voilà que j'ai atteint le but, ou bien je ne l'ai pas encore atteint, ou bien ce sont des hommes qui viennent juste pour venir vous voir Aussi la question est très bonne, effectivement. Euh, le but en fait, c'est que la, que le Seigneur nous a adressé, effectivement, comme appel, que nous puissions arriver à pouvoir atteindre ce but final qui est donc l'enlèvement de l'épouse, effectivement. Mm -hmm. Et ce que, que, que j'organise comme conférence, c'est en fait une occasion de pouvoir se retrouver, et surtout aussi avec ceux-là qui n'ont pas eu la connaissance vraiment de la parole de Dieu pour ce temps. Nous mm -hmm. ne pas ignorer que dans ce temps du soir, peu importe ce que les gens peuvent y penser, mais le Seigneur nous a donné la grâce de pouvoir être visités. Il y a une très grande visitation, effectivement, de la part du Seigneur, parce que c'était dans sa parole. Il avait fait une promesse, effectivement, que. Il nous visitera, effectivement, il visitera son peuple, effectivement, mm. par euh, le ministère qui est donc précis dans la scènes de la culture, donc Élie le prophète. Donc mm. ce n'était pas un homme livre c'était l'esprit d'Élie, dans un homme, avec un but bien précis pour euh, ramener la foi, effectivement, à poursuivre encore aujourd'hui, qui avait été donc disséminé, que les gens ne pouvaient plus prêcher comme ils appelaient à prêcher. Mm. Donc le ramener maintenant sur scène pour que les gens comprennent que le Seigneur n'a pas changé. Et Dieu a confirmé, effectivement, ce message de et c'est là que nous avons donc compris qu'il nous faut maintenant nous aligner. Alors, on se rend compte qu'effectivement, qu il y a eu beaucoup de gens qui se sont élevés, qui ont eu des divergences, chacun a prêché à sa manière, effectivement, sans comprendre le but pour lequel le Seigneur avait donc envoyé donc ce message. Ils ont trop élevé l'homme, l'homme William Branham, qui fait qu'effectivement, que, euh, le message a eu à pouvoir avoir un coup. Maintenant, ce message, et ça, c'était en fait la tactique du diable parce qu'ils ont joué les jeux de Satan. Alors, c'est comme ça qu'ils sont allés charnellement, ils ont tellement plébiscité, effectivement, l'homme, il a dit, c'est cela. Alors on a tellement vu l'homme qu'on n'a pas vu Dieu. Et qu'on n'a même pas compris, effectivement, ce que l'homme a eu à pouvoir raconter, pourquoi il était là. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui même, quand on regarde, il y a même ceux qui plébiscitaient William voilà avec le message, qui ont même la voix, qui ont commencé à critiquer même ces message, d'où ils ont donné l'occasion, au dénominateur, et à dire, voilà, c'était pas des dieux. Donc, ils ont carrément, effectivement, a, en fait euh, l'opprobre en fait sur la parole de Dieu et ce qu'il y a effectivement sur les Seigneur et c'est ainsi que les pays de n'ont plus ce désir de pouvoir vraiment écouter ce que cet homme de Dieu et Donc par la grâce de Dieu, avec les conférences que j'organise, la plupart de ceux qui sont intéressés qui viennent, et ça c'est vraiment la manière dont Dieu a, a commencé à faire les choses, c'est toujours des, des, des prédicateurs dénominationnels, mm -hmm. en grande majorité, qui n'ont jamais eu un pouvoir. Pourquoi aussi entre parenthèses Parce que les prédicateurs qui sont... Part, un parenthèse, dans le message qu'on nous me dit, effectivement, ils sont trop orgueilleux. Trop orgueilleux. Ils sont trop, trop orgueilleux. Mm -hmm. Et quand on est orgueilleux, Dieu ne peut pas vous étudier Parce que quand on les invite comme ça, ils, sont, ils connaissent tellement qu'ils ont à dire, qu'est-ce qu'on va apprendre mm -hmm. En fait, quand on arrive à ce point-là, c'est qu'on n'a on a, on a rien de Dieu, en fait. Alors ce qui fait que euh, la grande majorité, même ceux qui sont, donc cest la grande majorité qui viennent, ce ne sont qu'en grande majorité des pasteurs, des ou des et ça c'est une manière extraordinaire que Dieu a fait. Et ceux qui étaient dans le message ne veulent pas venir parce qu'ils connaissent, mais ceux-là qui viennent, ce sont des gens qui ne connaissent pas. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'ils viennent des pasteurs de Nationale, qui viennent avec des dénominations, effectivement, leur théologie. Mais quand ils pas, ils partent différemment. Ils ont reçu la parole, les autres même, les uns, les autres ont été même baptisés, dans la Trinité, parce qu'ils ont réalisé que non. Je me souviens que l'année en 2016, il y beaucoup qui était venus en fait de la Guinée pasteur, effectivement, c'était vraiment extraordinaire. Et alors, euh, pendant mm. qu'il rendait témoignage, l'un d'eux dit, mais nous avions, vous savez, nous avions une appréhension avec les messages, et puis, voilà, bon, on n'en voulait pas, parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait là-bas, effectivement, on ne voulait pas. Mais quand nous sommes venus ici, mm. et que nous avons entendu, effectivement, comment la parole était présentée, effectivement, là, nous voyons, effectivement, que c'est vraiment la parole de Dieu, c'est que cet homme est un homme de Dieu. Parce que là, ce qu'on nous a présenté, a dit, on en avait tellement à la tête là, que maintenant, on a compris qu'effectivement, et leurs visions ont changé leur façon de vouloir faire et c'est là que je glorifie les seigneurs alors je comprends maintenant que l'objectif c'est que ce sont ces gens là qui sont qui n'ont pas encore connu les Seigneur qui peuvent venir effectivement et c'est vrai que ce soit l'impact aussi parce que ceux qui sont dans le message qui sont dans les cannes effectivement je suis riche je n'ai besoin de rien mm -hmm. donc qu'est ce que nous avons à prendre c'est là que Dieu n'est plus dans les camps voilà frère Bernard, merci pour ces questions et réponses d'introduction alors nous allons trois au but au but parce que nous sommes ici à Bruxelles, sur votre invitation et pour participer à cette conférence Biblique sous le thème de, du corps de Christ et le lieu de rassemblement pour les élus En 2016, vous avez souscrit la conférence sous le thème du corps de Christ. Dans le développement, vous avez insisté sur un mot très important, le positionnement du corps. Et là, le corps du Christ, vous ajoutez le lieu de rassemblement pour les élus. Alors, quelle est l'idée maîtresse que Dieu voulait vous communiquer et que vous devez transmettre au peuple de Dieu par rapport à ce thème? Et la question est aussi bonne. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps, les gens dans le monde, effectivement, ils parlent, effectivement. Mais en fait, ils ne comprennent pas vraiment ce que c'est que le corps de Christ. Mmh. Parce que quand, la preuve, c'est que quand on voit à peu près parmi les prédicateurs, parmi les secteurs des pasteurs, ils sont d'abord eux-mêmes divisés. Les pasteurs sont divisés. Oui, les églises sont divisées. Chacun a sa façon de voir. Quand on parle d'un corps, on parle en fait d'une unité. Exact. Alors, comment pouvez-vous parler tous d'un corps comme ça, cest le corps, alors que vous êtes divisés en fait les uns les autres. Il y a un problème quelque part. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'un corps compris, effectivement, c'est pour ça que je repris encore cette année-ci, le corps de Christ et le lieu de rassemblement pour les élus, effectivement, parce que c'était absolument important qu'ils comprennent les liens qu'il y a entre les deux. Parce qu'on ne peut pas en fait dissocier les deux en fait. Et quand on remarque, effectivement, les gens n'ont pas beaucoup réalisé l'importance du corps de Christ. Dans le livre de 1 Corinthiens, je pense. Et l'apôtre Paul dit, sur le chapitre 1, une chose, il faut discerner les corps de Christ. Mm. Le discernement du corps de Christ est très important. C'est vrai qu'on nous parle effectivement, il parler de ce qui c'était effectivement de la sainte scène. Mais mm. il a insisté sur un point qu'il faut discerner les corps de Christ. Savoir effectivement ce que c'est que le corps de Christ. Parce que même lorsque nous, nous, nous prenons la Sainte scène effectivement, nous voyons que même dans un Corinthien, ne il n'est pas je pense, il est parlé que. Nous participons tous à un même pain. Donc, si nous participons tous à un même pain, ce que nous sommes identifiés aussi à ce pain-là. En communion avec Dieu. Donc, effectivement, il y a une chose que beaucoup de gens, et qui sont des prédicateurs, effectivement, je crois que, ils parlent souvent de ces choses, mais ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à pouvoir voir l'importance. Parce que, quand nous allons quand même un peu plus loin, toujours, lorsque le Seigneur a saisi l'apôtre Paul, il y a été quand même profondément, cet homme, il dit, mais, le corps de Christ, mais c'est l'église Jésus-Christ. Mmh. or nous savons que le Seigneur a dit, moi-même je bâtirai mon église, mmh. donc ce corps a vraiment une importance parce que c'est capital aux yeux du Seigneur, parce qu'il est, est lui-même l'architecte de cela et il en prend lui-même soin parce que c'est lui qui en prend le contrôle d'ailleurs, on voit bien que dans les livres d'Ephésiens de il, il aime tellement son corps qu'il en prend soin, qu'il a disposé de ministères bien spécifiques mmh pour que ces corps soient édifiés, qu'ils ne soient pas disparates, effectivement. Il dit, en fait, que ce ne soit pas un, un à gauche et à droite, mais qu'elle soit vraiment bien solide, bien affermie, et rassurée, et sûre et certain de ce qu'elle a. Donc c'est ça. Et c'est cela qui est tellement si important, que les le, le pasteurs doivent comprendre, effectivement, qu'il faut qu'on travaille, pas pour les églises que nous avons bâties à gauche et à droite, parce que sur moi, dis, mon église, dis, non, non, il y a une église, et celle-là, elle est unique. C'est à cela qu'on doit tous arriver à pouvoir réellement se donner pour travailler. Parce que si le Seigneur nous a appelés, il nous a appelés pour cette église-là. Mmh. Pas pour nos églises individuelles que nous bâtissons à gauche à droite. Ça, ça ne sert pas au Seigneur. Mais il veut que nous travaillions pour cette église-là. Alors, d'abord, pour qu'on travaille pour cette église-là, il faut qu'on soit même, qu'on soit dedans faut qu'on soit dans cette église. Dans cette église-là, parce que ne peux pas travailler dans une église, c'est comme tu es.. Tu es dans une église. Tu es pas seul dans une église. Mm -hmm. Donc tu ne peux pas travailler dans le corps de Christ pour l'église de parce, parce que le corps de Christ, c'est l'église de Christ. Mm -hmm. Donc tu ne peux pas travailler dans cette église-là si tu n'es pas dedans. Or, comment on nous entrons-dedans comme Nous avons été abrélevés par la Seigneur, donc baptisés par la pour former un seul corps. Donc c'est-à-dire que nous entrons dans ce corps de Christ, dans cette église-là, mm -hmm. ah, ah, par le, le baptême, baptême du Saint-Esprit. Saint Alors si nous avons le baptême du Saint-Esprit, ce qui veut dire que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui est Il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus de division, il n'y a plus l'esprit des parties. il n'y a, a plus l'esprit des mépris, effectivement, parce que ce qui si se passe avec les prédicateurs, c'est que moi, il faut qu'on voit que je suis quelqu'un qui, qui s'y connaît, qui connaît bien la parole, et que j'ai beaucoup. Et c'est ça le combat. Et quand on est comme ça, on est né pas. Et quand on a le baptême du Saint-Esprit, alors on a l'Esprit de Christ. Alors à ce moment-là, on travaillera pour, pas pour son église, mais pour l'unité du corps de Christ. C'est pour ça parce que le si Seigneur nous a appelés pour l'unité de son corps, pour son corps à lui. Un véritable homme de Dieu n'est pas orgueilleux, premièrement, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne cherche pas à pouvoir se lever ou prendre quelque chose de se faire passer parce que je veux être connu, effectivement, et il ne sera jamais l'auteur d'une division quelque part. Il cherchera toujours effectivement qu'il y ait une unité. La qualité d'un serviteur de Dieu, c'est son humilité en fait, par rapport aux choses. L'humilité par rapport aux choses de Dieu. Bien sûr. Mm -hmm. Parce que, quand par exemple, euh, je vais un exemple pour qu'on puisse comprendre effectivement ce que c'est la vie. On entend par exemple la parole de Dieu qui nous dit, voilà, je donne, vous, vous avez un exemple. Euh, euh, vous avez des baptêmes au nom du Père Vous êtes un prédicateur, vous prêchez cela avec beaucoup d'énergie. invité, on vous prêche la parole, on vous montre qu'en fait le baptême au nom du peuple, Saint-Esprit et la Trinité, ce sont des faux enseignements, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir, ça c'est leur fondement, c'est tout à fait diabolique, ça n'a rien à voir, et le vrai baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors quand on est en de Dieu, il y a une humilité de mais Seigneur c'est vrai, même si je prêche ces choses, je dois accepter parce que c'est ta parole, parce qu'on pense que, ah, je l'accepte pas moi, on va dire, moi, non, parce que l'orgueil entre-ci. À ce moment-là, oh, on, on va dire que moi, je me suis trompé. Non, non, je ne peux pas, je ne peux pas, moi, comme on me connaît. Non, qu'est-ce que toi tu as tué On n'a rien du tout. Donc, on reconnaît pardon. Donc, j'accepte, je reconnais, je prends ce qu'il a dit. Et puis, je marche avec le Seigneur. Donc, c'est un peu euh, ce sens-là. Ok, donc, vous définissez le corps de Christ comme étant l'église du Dieu vivant. Exactement. Et qu'on y entre par le baptême du Saint-Esprit et on ne peut pas, une fois baptisé du Saint-Esprit, on travaille pour ce corps. Exactement. Alors euh, Frère Léonard, si ce corps de Christ est l'église du Dieu vivant comme vous dites et que Dieu a eu à mettre ses hommes, ses ministères pour que ce corps soit bien bâti, on peut prendre vos termes, mais pourquoi aujourd'hui, ces, les hommes se proclament des pasteurs, des docteurs, des évangiles, des prophètes ignorant ce que c'est le corps C'est une très bonne question parce que ce sont des hommes qui n'ont pas été appelés par Dieu. il y a des docteurs, des, des pasteurs qui sortent des, des écoles publiques, des universités ils sont formés par les universités pour l'un exemple pour bien comprendre cela un, un pasteur pancotiste ou bien un pasteur baptiste qui sort en fait d'une euh, université Baptiste, il y a une théologie de baptiste. Mmh. Et pour clarifier encore les choses beaucoup plus claires, je dis toujours que ça choque les gens, mais chaque église dénominationnelle a son propre Jésus. Ils n'ont pas le même Jésus de la Non, parce que chaque église, a son chaque, chaque dénomination, effectivement, a son propre Jésus. Mmh. Et c'est Jésus de ces dénominations, effectivement, il est taillé selon la doctrine de certains dénomination en question. C'est-à-dire que quand tu reçois des Jésus de Pancotiste, tu deviens Pancotiste. Tu reçois des Jésus de Baptiste, tu deviens Baptiste. Donc il sort de l'université Baptiste avec la théologie Baptiste. Et avec les Jésus Baptiste qu'il doit aussi donner aux gens. Parce qu'il doit faire des Baptistes. Il ne va pas faire des Chrétiens. Il doit faire des pasteurs formés théologiques. Logiquement, pasteur aussi. il se fait titre de docteur, docteur en théologie Baptiste, il ne va former que des Baptistes. Pas des Chrétiens. Bon, quand, là c'est parce qu'effectivement c'est l'université qui t'a formé et l'université qui t'envoie, oui. tu pars avec les bagages à l'université, comme l'apôtre Paul. mais quand le Seigneur t'appelle, mais il te pris tout ce que tu as eu des universités, effectivement, c'est maintenant lui qui doit te conduire, maintenant, comme l'Écriture dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu, alors, quand il t'appelle, effectivement, il te montre l'objectif pour lequel il t'appelle, parce qu'il n'y a pas un appel comme ça, en l'air, bah, non, il t'appelle parce qu'il veut que tu es aies... pour ça, donc tu comprends que Dieu m'a appelé, c'est pas pour moi, mais c'est pour les servir, pour les servir, pour servir son peuple, donc que le peuple puisse marcher selon la volonté de Dieu. C'est ça le ministère. Ok. Euh, durant le développement du thème de la conférence, vous avez, je peux dire, préféré deux écritures. Il y a multiples écritures que vous avez citées, mais vous vous êtes appuyé sur deux écritures. Sur Ephésiens 4 du premier verset si je me trompe jusqu'au verset 4 peut-être vous êtes aussi appuyé sur Jean chapitre 17 et vous êtes appuyé encore du verset 19 jusqu'au verset 21 si je ne me trompe pas alors et là vous avez sorti un élément très très important qui est l'unité de l'esprit et que dans votre développement vous avez dit l'unité existe elle n'est pas à fabriquer alors est-ce que vous pouvez encore nous en dire plus Beh, Certainement, mon précieux frère. Aujourd'hui, nous voyons en fait des églises qui forment en fait, euh, leur entité. Il faut dire que dans, dans ce temps où nous vivons aussi, c'est quand on parle de l'Union européenne. Ce qu'on voit, que c'est en fait la période où les gens cherchent à pouvoir former des, des, des unions. Mmh. Donc, les différents pays qui tentent de dire que nous voulons former union. Les banques qui étaient disparues, nous voulons former une unité. Alors, les églises aussi ont ce mouvement aussi, pour que nous, voilà, vous êtes catholiques, on va former une unité pour être un. Comme disons, les amis, les seigneurs, il a dit qu'il soit un, donc, que ce soit baptiste, que ce soit pancratique, nous, nous sommes tous un, on doit former une unité, effectivement. Mmh. Mais en fait, le diable a toujours copié Dieu. Mmh. Et la, la, la, la, la chose la, tri, la plus euh, triste, effectivement, c'est que les gens qui pensent pouvoir, qui servent Dieu, il tombe toujours dans les pièces de l'ennemi, en fait. Satan, il est très malin, il est très rusé. Parce que quand on dit que le baptiste, les Pentecôtistes, les ménonies, tout ça dit, bon, on est un parce qu'on parle de Jésus, donc on est un. Alors, si on est un, alors pourquoi on est baptiste, pourquoi on est Pentecôtiste, pourquoi on est... Presbytériens, parce qu'on garde sur son identité. On devait être unis même dans l'identité. Il ne devait même pas y avoir de catholiques, panthropistes, baptistes, ah. si on est un. C'est-à-dire que si, est si qu on a un, c'est-à-dire qu qu qu'on est un. Donc il n'y a rien d'autre qui nous divise. C'est-à-dire que l'unité dans laquelle nous nous trouvons, ah. donc même parole, même esprit, même foi, donc même évangile. Mais en ce on sort de leur unité à eux, on voit que les catholiques ont leur doctrine. Les pentecôtistes mmh. ont leur doctrine, donc chacun leur doctrine. Alors il y a un problème. On ne peut pas parler d'unité, effectivement. Donc, Satan copie parce que Dieu, le Seigneur lui-même, l'a dit, comme tu as fait référence, effectivement, dans Jean 17, c cette écriture de Jean 17, effectivement, donc le chapitre de Jean 17, que c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, et que j'ai toujours dit, la prière que le Seigneur ait à pouvoir adresser, cette prière-là, elle s'accomplira. Elle doit s'accomplir, parce que, c'est, les autres prières, ça ne peut pas s'accomplir. Mais celle-là, puisque le Seigneur l'a fait, elle doit s'accomplir. Et puis c'est écrit dans les scènes Écritures, Dieu a accompli sa parole, donc elle doit s'accomplir. mais je prie pour que, pour que ceux auxquels, tu, auxquels je donnais ta parole, donc la parole que tu m'as donnée, parce que je crois que vous étiez là quand j'ai apporté la parole, effectivement. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, il était effectivement. Donc, d'abord, il y a une chose qui fait que hein, le Seigneur Jésus, quand il prie, il, est père. il dit, Père, ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Oui. Donc ils étaient à s'étaient pas des gens des étrangers, non, cest à des gens qui étaient connus par le Seigneur. Oui. C'est là qu'on comprend bien la préscience de Dieu et la prédestination. C'est la présence et la prédestination de Dieu. Voilà. Oui. Ils étaient à toi et toi tu me les as donnés. Il dit, Père Saint, tu m'as donné la parole, la parole que tu m'as donnée, je l'ai ai donné, les oui. parole que toi tu m'as donnée. Oui. Parce que ce qui faisait que Christ, le Seigneur et Dieu étaient un, c'était l'unité de la parole. L'unité de la parole. Bien sûr que oui. D'abord l'unité de la parole. Bien sûr mon frère. Mm -hmm. Bien sûr, parce qu'au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc ah, oui. effectivement que Dieu est la parole. Exactement. Donc effectivement que, il dit, toi et moi nous sommes un. Donc moi je suis la parole, tu as un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux dieux. C'est là que la Trinité ne trouve pas sa place. Mm -hmm. Donc il dit, mais le parole que tu m'as donné je disais, je j'ai aussi donné le même parole. Donc ça veut dire que, comme c'est la même parole. Oui, oui, le Père, même parole, oui. ça fait qu'ils sont un, oui. ils sont dans l'unité. Parce que Thomas, je crois c'est Thomas qui a posé la question, il dit, mais montre nous le Père. Ça, ça suffit. Il dit, mais il y a si longtemps que tu m'as... Je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Oui. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Il n'est pas fait que le Père est moi sur le Père. Il a montré l'unité, effectivement, qu'il n'y a pas une deuxième personne. Oui. Donc c'est moi. donc C'est pour bon que les gens comprennent, effectivement, que l'unité dans la parole de Dieu. Et lui dit, non Non, là je continue. Il dit, mais je leur redonné la parole que tu m'as donnée. Quand il a dit ça, hein, ça veut dire que la parole qu'il a reçue du Père et qu'il a gardée afin que lui et Père soient un, parce qu'il n'y a pas effectivement ombre de variation, oui. il dit, je pris la même parole, je leur ai donné. Alors s'ils ont reçu la même parole, ben, c'est tout à fait normal ah, qu'ils oui. deviennent aussi un avec oui. nous, parce qu'il n'y a pas de différence. Oui. Et c'est ainsi qu'effectivement que nous remarquons que, d'abord, parce qu'on parle d'unité, que l'unité, on n'a pas à fabriquer l'unité. On n'a pas à fabriquer l'unité non. L'unité de Dieu existe déjà. Et c'est dans cette unité-là que le Seigneur veut que nous puissions entrer pour que nous puissions être un. Qu'est-ce qui fait cette unité La parole de Dieu. Voilà pourquoi, d'abord, la parole de Dieu a toujours été d'une importance capitale. Je vais d'abord rappeler une chose pour qu'on puisse bien comprendre ce que je suis en train de pouvoir dire. Si nous regardons dans Général chapitre 1, dans chapitre 1, verset 1, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis il dit, la terre était informe et vide. Il dit bien, et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu donc, se mouvait au-dessus de la terre. Mais malgré que l'Esprit de Dieu se mouvait, le désordre était toujours là. Oui. Le chaos étaient toujours là. Vous pouvez lire là, la Bible. Oui, exact. Mais c'est seulement après, dans le chapitre 2, je pense, que... La Bible dit que Dieu dit, quand Dieu a parlé, dans ce voir l'importance de la parole de Dieu. Quand Dieu a parlé, l'esprit sur la parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Mais C'est sur que certain. Vous pouvez me dire, mais frère, qu'est-ce que la Bible nous dit Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, hein Mais qu'est-ce qu'il ajoute Il dit, mais tout toujours, vous était fait par elle. Et, c est c est... Et, puis, et puis, il dit quoi En elle, en elle était la vie. La vie, c'est l'esprit, -ce pas En elle était la vie. Donc, la vie qui rentre dans la parole de Dieu fait que la parole de Dieu puisse arriver pouvoir y aussi manifester sa puissance. Donc, l'unité de la parole et de l'esprit, c'est toujours un, en fait. Donc, tout marche ensemble. Tout marche ensemble. Parce que Dieu est esprit. Comme une pièce de monnaie, puis il efface. Alors, frère, et pourquoi l'apôtre Paul, maintenant, euh, qu'est-ce qu'il a poussé à dire aux Éphésiens qui devait tout faire pour conserver l'unité de l'esprit. Exactement. Et ça, c'est une très bonne chose. Une très, très bonne question. Et que, quand Dieu nous a introduits dans, dans dans cette unité, nous devons y rester. Et je voudrais, ça, ta question est vraiment très bonne, mon frère. Et, et pour répondre à toi, je peux te lire dans le livre de... Je vous en prie. Donc, je pense que... J'avais dans le livre de Galactes, quelque chose comme ça, je pense. Donc, C'est de l'apôtre Paul, c'est un sujet effectivement pour avoir avec la question que tu veux pouvoir poser. C'est Galate au chapitre 1, je crois que c'est ça. Chapitre 3, Galate au chapitre 3. Il mm. dit ici, verset 1, dit, ô Galate, dépourvu de, de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux, bien vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Il dit, mais voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi Êtes-vous tellement déprouvé de sens après avoir commencé par l'Esprit Vous voulez maintenant finir par la chair. Avez-vous tant souffert en vain Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le, le fait-il donc par les âmes de la loi ou par la prédication de la foi Donc, regardez bien ce qu'il dit ici, êtes-vous tellement dépourvus de, de sens Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair Ça veut dire qu effectivement que lorsque le Seigneur nous a positionnés en quelque chose, Satan ne va pas vous laisser tranquille. Il va envoyer des soi-disant prédicateurs, avec des doctrines tout à fait aussi erronées, pour effectivement vous secouer, en fait, parce que l'objectif de Satan... C'est que le peuple de Dieu ne soit pas positionné dans les choses de Dieu Parce qu'il sait que si ce peuple est positionné, c'est ça l'effet total mmh. Alors, il faut quoi C'est pour ça qu'on parle, des ne faut pas faire Il ne faut pas dire, mais mettez-vous en garde comme cela, effectivement mmh. Donc le peuple de Dieu doit rester dans la position dans laquelle Dieu l'a placé C'est pourquoi il est parlé, effectivement, qu'ils étaient ils étaient quoi ils étaient tellement dans l'enseignement dans, dans dans, dans, dans, dans des apôtres mmh. Donc c'est là qu'ils s'accrochaient, effectivement C'est pourquoi d'ailleurs, les seigneurs, même dans ces temps où nous vivons ah, on voyait un prophète pour nous rappeler à la foi de l'opère. On voyait un prophète. Oui, un prophète messager, c'est sûr et certain. Et son nom, c'est Oudiam Brana, ça c'est sûr. Et vous y croyez. Mais je le crois à 100%. Mais on entend partout et on lit partout que vous ne prêchez pas le message. Bon, ça c'est une bonne et question. Vous ne prêchez pas le message que vous êtes contre Oudiam alors que vous êtes aujourd'hui devant les téléspectateurs que vous croyez à 100% ce message. Est-ce qu'il y a une contradiction ou juste un jeu de mots que le pasteur Lona, l'apôtre pasteur Lona, voudrait nous faire devant les spectateurs Voilà, j je, disais. je suis très content de la question qui a été donc posée en rapport avec le ministère de l'Union européenne. Comme, comme vous dire effectivement que les gens disent que je ne crois pas. Il est normal que les gens disent que je ne crois pas. Il est normal. Je vais d'abord faire une insertion. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui soit venu comme prédicateur à me prêcher pour dire voilà, Dieu a envoyé un prophète, ceci et cela, et, que et, et, et voilà, il faut croire. C'est le Seigneur lui-même qui m'a conduit à connaître, effectivement, que, et c'est ce que je dis, je tiens ma la vie la main, 100%, Dieu que je, je, je, je, je, dont je parle la Bible, était moi. Je n'ai pas eu un prédicateur qui soit venu me présenter, ou bien, voilà, mais c'est bien. Non, non, c'est le Seigneur qui m'a conduit, m'éclairant, effectivement, pour que je puisse arriver ah, à pouvoir réaliser le ministère de homme. Ah bon? Bien sûr mon frère. Oui, C'est une révélation pour vous. Oui, monsieur, monsieur, mon frère. Je n'ai pas, je pas, je pas, c'est pour même. Et les gens m'ont posé une question, en disant, oui, mais qui est ton père spirituel Moi, j'ai pas eu de père spirituel Et parce que tout le monde pense que c'est Evan Franck. Ah non, si c'est pas, pas Evan Franck, c'était votre ami intime. Non, frère. non. Père non, à son âme, non, oui, et non, Alexis Barillet. Alexis Barillier était un précieux frère. Celui-là, c'est un homme de Dieu qui a vraiment servi Dieu. Si le message est en train d'Afrique aujourd'hui, c'est à cause de la place à Alexis Barillier. Tous ceux les prédicateurs qui sont en Europe, effectivement, ici, aucun dieu n'a servi Dieu comme Alexis Barillier a servi le Seigneur. Mm -hmm. Moi je voyais avec cet homme. Moi je voyagé avec Frère Franck, dont je connais, je mm -hmm. connais tous les deux, donc on se connaît. Mm -hmm. Donc Alexis Barillier, c'est vraiment un homme de Dieu qui a vraiment fait entrer le message en Afrique, dans différents contrats. J'ai voyagé avec les différents enfants, on ne dormait pas. Cet homme était vraiment un véritable serviteur. Mm -hmm. Aujourd'hui, les gens ne pensent pas de lui, c'est vrai qu'il y a une situation, mais c'était vraiment un serviteur. Donc c'est ni le feu Alexis Baréné, ni Franck, qui vous, vous ont prêché la parole de Dieu. Non, et c'est par inspiration de Dieu. Non du tout. Je veut continuer pour que nous puissions <rire> toujours être suspendus sur vos lettres, frère Léonard. Donc ce qui veut dire que moi, c'est lui qui m'a convaincu du ministère de William Madame, c'est oui. le Seigneur lui-même. Mm -hmm. Donc il n'y a pas un prédicateur qui peut aujourd'hui se et dire que moi je ne l'envoie je, je, je, je, je, je pas. Je ne le connais pas. Alors, quand les gens disent effectivement que oui, ils ne prêchent pas, hein, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas au ministère de l'Union, c'est parce que. Ils sont tous dans l'erreur. Eux-mêmes, premièrement, ils ne connaissent pas ces là oh, oh, les prophètes messagers, l'église, ils, ils racontent tout un tas de choses qu'ils ne comprennent même pas. Ils sont dans les églises avec des de photos, de William Branham là, la crise ça aussi c'est de la tri, effectivement. Dans une église, partout où vous allez, vous trouvez ces gens de photos, effectivement. Oh, les prophètes l'a fait. Mais il y avait quand même une raison pendant que le frère Branham a eu à pouvoir faire. Et ça, c'était dans le Badam Ce n'est pas dit que ce qui a été fait là-bas, on va tous le faire non quand même non <rire> il y a eu un pouvoir pour en mettre cette photo là peut-être parce que bon à cause de la colonne de feu qui a été prise effectivement pour montrer aux gens l'œuvre de dieu exact. effectivement bon la photo de d'offmann ça l'avait frappé parce qu'il dit comme j'ai vu c'est comme ça mais il n'a pas dit que mon frère à partir de maintenant mettez ces photos dans vos églises c'est ça que ça montre effectivement que les gens n'ont pas compris et puis maintenant bon. ces prédicateurs ils ont tout le temps la bouche le prophète a dit Branham, et puis ils exagèrent tellement l'homme William Branham c'est comme c'était du... En plus, la pensée qu'ils ont, c'est que pour pouvoir prêcher un message, il faut répéter ce que William Branham a prêché, effectivement. Alors je dis mais ils sont tellement loin et puis dans une fausseté extraordinaire dans une fausseté extraordinaire oui bien sûr, je vais vous dire une chose quand j'ai commencé quand le Seigneur m'a conduit à pouvoir reconnaître ce ministère mais moi je suis une des personnes qui a qui était ainsi qui avalait parce que la biographie de voilà, parce que celle qui était après Je suis parti moi-même au Canada, j'ai suivi jusqu'à là-bas J'ai acheté les biographie pour distribuer gratuitement aux gens parce que je crois, je croyais le ministère effectivement. Et, et j'ai ri parce que j'ai dit c'est triste de pouvoir. Voilà. Oh, bon, bref, alors j'ai lisé les brochures. Donc, qu'est-ce qui se passait quand je quand j'étais encore jeune dans, dans, dans le ministère? Je passais, je sais que. Que, je je répéter aussi, il Madame m'a il voilà. Mais c'est après que le Seigneur me, me stoppe et dit, observe très bien ce qu'il a dit. Je dis sois comme un frère, ben, on ne répète pas, ne pas répéter en fait. Quand Dieu envoie quelqu'un, effectivement, il donne aussi la parole. Alors effectivement, que il faut, parce que sinon tu deviens quoi Alors si, c'est comme si bon, le prophète a prêché, alors il n'y a plus rien à faire. Alors Dieu s'est trompé quelque part. Si le prophète a prêché et dans la manche, je suis ici, pouvez-vous être un peu plus clair hein? Et ça, je l'ai toujours dit à pouvoir depuis des années, c'est la raison pour laquelle tous ceux qui sont des bananistes, en fait, qui, euh, ne peuvent pas supporter cela pour dire qu'effectivement ses frères ne croient pas au message. Pourquoi Parce que pour les, les bananistes, en fait, ceux qui sont sur le frère dit, effectivement, ceux-là, leur absolu, c'est la brochure de mon frère. Dans la brochure, le frère n'est parle des histoires, effectivement, qu'il était là-bas, qu'il a monté, qu'il a été rachassé, avec c'est, c'est, si, et tout ça, c'est la parole de Dieu. Non, quand il dit effectivement que j'ai reçu la révélation, le Seigneur m'a révélé effectivement, par exemple, bon, dans, dans, dans, dans le saut, dans le sixième saut, effectivement, le saut, le le, le, le, le, le le premier saut, que les cavaliers, c'était Christ, la parole de Dieu. Oui. Je le crois. Je ne vais pas croire quand il dit, j'ai suis allé là-bas, et puis j'ai vu, c'est pas moi qui ai été avec euh, pas tel tel, tel tel effectivement, on a fait, et puis c'est si, pas beaucoup de choses. Non, ce n'est pas nécessaire. Je dis, hein, il était, hein, puisque les gens oublient, ce que pour eux, et quoi, pour, non, il était d'abord prédicateur. Il a fait des erreurs, effectivement, tout le monde. Mais c'est quand même qu'il a fait des erreurs qu'il a corrigé les deux. Dieu a permis cela. En fait, l'erreur que beaucoup de prédicateurs, ils considèrent qu'effectivement, que William Branham c'est comme Esaïe. Mais non, Esaïe, Dieu lui a donné la parole et qui est dans la Bible maintenant. William Branham est venu pouvoir prêcher ce que Esaïe a eu à pouvoir prêcher. Écrit ne peut pas Parce qu'on ne peut pas penser que William Branham a prêché. et en faire une bible, c'est-à-dire qu'ajouter, ici sera pas contraire au de parce qu'il ne faut plus ajouter quoi que ce soit ici. Donc c'est ça que. Les gens n'ont pas fait le positionnement exact, effectivement. Alors bon, ils ont appelé n'importe quoi, et puis bon, ils présentent lui. Et c'est tout. Non, non, non. Il faut bien comprendre que non, quand vous écoutez, et Dieu a permis cela exprès. Parce que le message qu'il soit tout le monde ne peut pas croire à ce message. Tous ceux qui vous disent non. Tous ceux qui vous disent que nous croyons, nous croyons, ils ne croient pas, en fait. Ils sont tellement excités par l'homme, ils sont tellement excités par les miracles, effectivement. Bien, monsieur, effectivement mais c'est vrai. Mais quelqu'un qui croit à vraiment le message, il est poursuivi, effectivement. Ici, parce que Frère Branham lui-même, je crois qu'il a toujours rien pour à dire. J'ai suis une citation ici. Il hein. mm -hmm. dit Ne dites pas que Frère Branham a dit. Parce que je suis un homme. Mm -hmm. Je peux me tromper. Mais les saintes écritures ne se trompent jamais. Tout ce que moi je dis, ramenez-le aux, aux écritures. Et qu'est-ce que les Branhamis dit, Oh non, on ne peut pas ramener les prophètes. Quel prophète on ne peut pas ramener, mon frère Quel prophète qu on ne peut pas ramener c'est un homme qui a commis des erreurs aussi, effectivement, un homme comme d'être humain. Mais quand l'onction vient et rentre dans le ministère, effectivement, en fait, c'est différent. C'est différent. Donc, Merci. effectivement, ah oui, le problème c'est que quand les hommes ne sont pas spirituels, ils ne savent pas faire la différence des choses en fait. C'est comme quand il a écrit, euh, il a parlé de l'exposer plutôt les sept, la révélation de cet âge de l'Église, la révélation des sept sceaux il avoue qu'il avait d'abord dit que le cavalier était bien sûr, le Saint-Esprit sur un cheval blanc c est, c est clair, et sûr. après il dit que c'était, je me suis trompé et est-ce que cela aussi c'est, pourquoi a-t-il dit, il a-t-il permis que ce soit écrit publiquement mmh. pour dire que j'ai commis une erreur c'est ça, ça qui montre qu'il homme de Dieu. mais alors que ceux qui disent qu'ils sont du message ne disent pas qu'il n'a pas fait d'erreur mmh. c'est ça qui montre que cet homme était vraiment un homme de Dieu mmh. il sait reconnaître effectivement que nous on a c'est là de montrer, effectivement, que l'homme leur a montré que non. Moi, j'ai commis des erreurs mais quand Dieu vient, les choses deviennent différentes. Mm -hmm. Mais maintenant, il faut être spirituel pour maintenant faire la différence quand Dieu vient et quand l'homme est l'homme. Alors si on peut revenir au thème de la convention, parce qu'on ne va pas sortir du thème de la convention. Est-ce que le message que Dieu a confié à William Marion Branagh, que... Dans lequel, dans lequel vous demeurez aujourd'hui, que vous prêchez aujourd'hui, est-ce que c'est ce message qui doit pouvoir être considéré comme le corps de Christ pour que l'unité y soit, ou bien le message est un élément du corps de Christ en prenant le corps de Christ comme étant la parole de Dieu? Merci beaucoup. Je crois que ça, c'est que les gens vont être avant Le message n'est pas le corps de Christ. Le message n'est pas le corps de Christ. Non, le message n'est pas le corps. C'est ça que les gens ne comprennent pas parce que les gens ne savent même pas ce que c'est le message. Bon. Pour que je puisse ministrer cela, oui. que, tu que tu comprennes. Regarde une chose que je t'envoie un courrier. Oui. Je te dis euh, mon frère Luc, Dans mon bureau. Oui. Tu regardes dans la partie droite où il y a. Tu vois là C'est dans ce tiroir là. Se trouve. Quand tu as le courrier en main est ce que tu as la bible en main non j'ai pas la bible alors qu'est ce que tu dois faire ce Tu dois faire c'est que le courrier me demande de faire aller dans ton bureau eh, les tiroir sont... du côté droit prendre la bible ok donc c'est un message non oui l'objectif ce message c'est quoi c'est prendre la bible donc aller prendre la bible oui mais si tu as un message en main tu n'es pas que tu as la bible non donc il faut aller prendre la bible j'ai le j'ai le courrier avec voilà vous. Le courrier me demande d'aller prendre la Bible qui est là -bas. Exactement. Le courrier n'est pas la Bible. Exactement. La Bible n'est pas le courrier. Exactement. Mais le courrier me permet d'aller prendre la Bible. Il te dit ce que tu dois faire pour aller prendre la Bible. Mm -hmm. C'est ça, -ce ça le message. Parce que le courrier, c'est le message que tu Est-ce que tu comprends? Le courrier, c'est le message que envoyé. Bien sûr, Donc c'est ça le message. Le message, c'est pour te montrer Christ qui sauve. Le message ne peut pas te sauver. Amen. Le message te montre celui qui sauve. Parce que les gens ont donné beaucoup de Christ. Non, le vrai Christ, il est là. Donc va chez lui, effectivement, quand tu le reçois, lui. C'est la parole de restaurée, mon frère. On est en train de brochure, brochure, brochure. Non. Qu'est-ce que la brochure te dit Mais il faut que tu puisses aller. Ce soir, il dit, mais l'absolu, brochure. Non, l'absolu ne dis pas que. La brochure dit pas que c'est la brochure, l'absolu. brochure dit, mais l'absolu, c'est la Bible. Donc il faut que tu puisses retourner à la Bible. Alors donc tous ceux qui pensent que le message est différent et que, qui pensent que le message c'est la Bible et pensent que en prêchant les brochures ils sont dans la parole de Dieu n'ont en réalité pas la foi qui est exigée pour être dans l'unité Le message, je répète encore très bien, le message ne sauve personne et le message n'est pas la Bible donc, le message, comme je t'ai présenté tout effectivement, c'est un message que Dieu nous envoie pour nous montrer la chose principale. En étant, par exemple, avec les cavaliers dont tu as parlé, effectivement. Donc, le message dit, mais non, non, non, les cavaliers là que tu vois, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'Antéchrist. Donc, il te montre, tu vois, voilà comment il est, effectivement. Donc, le message te montre, effectivement, la manière dont ça se passe. Après, me dit, bon, c'est. Non, non, non, non, tu veux maintenant comment l'absolu Le message, dit, l'absolu, c'est la Bible. Parce qu'on nous a ramenés à la foi de qui À la foi de nos pères. Et, et, et, et Pasteur, en vous suivant, je vois que vous voulez nous amener dans le domaine de la révélation. Et le même Branham nous dit que j'ai prêché comme Paul. Si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront en fait. Alors, j'aimerais savoir, la différence se situerait où aujourd'hui ou les gens qui disent qu'ils sont du message, mais qui ne prêchent pas comme Paul. Merci beaucoup. Il faut que les gens comprennent effectivement les erreurs qu'ils commettent, parce qu'ils seront responsables devant le Seigneur d'avoir détourné les peuples de Dieu d'assidérément, et puis d'avoir aussi occasionné beaucoup de divisions parmi les peuples de Dieu. Ils payeront beaucoup, parce que les gens aujourd'hui, ils, ils, ils, ils, ils, ils, ils pensent surtout à ceux qui sont, comme on se considère comme étant des grands prédicateurs, l'orgueil de moitié, ah, ouais. ah, les gens beaucoup suivent de suivent derrière effectivement, moi, les grands. mais ils ne savent pas qu'il y a un jugement, parce qu'à la fin, toi qui te considères comme étant un grand prédicateur, tu vas tu tu impressionner les gens par ta personne d'être, le jour où tu vas mourir, tu seras seul, mm -hmm. tout ce peuple-là que tu, tu vas entraîner, effectivement, il ne vont jamais être dans la sacrelle, tu seras seul devant le trône du jugement, parce que tu seras jugé sur la base de ce que tu apprécies aux autres. D'ailleurs, le frère madame l'a dit, on l'a dit ça, le frère madame on dit mais tu seras jugé. Tu seras jugé, tu seras jugé. Oui, il dit, mais tu seras jugé, il dit oui. Tu seras jugé sous la base que toi tu as apprécié aux autres. Et puis il pose la question. C'est pour ça qu'il a posé la question. Est-ce que Paul sera jugé Si William voilà était tout suffisant, il dit, mais non, moi je suis l'ultime, le seul, l'unique, effectivement, que, comme on dit, les self met dans tout, mais il dit, oh, il n'y a pas de problème. Mais il, il y a eu. Est-ce que Paul sera jugé mm -hmm. Donc il a compris qu'effectivement, que il est dans bon. une position difficile. Et il prend bon pour modèle. Paul. Alors il dit Mais est-ce que Paul sera jugé Il dit Oui, Paul dit Ah, donc si Paul, tous ceux qui ont créé à ce que Paul a prêché vont entrer, alors le mien aussi. Pourquoi Parce que j'ai prêché comme Paul. Donc il, il a compris, il, il a réalisé effectivement que le ministère qui est en fait le point central, que la manière dont lui-même lui effectivement le modèle pour tous les prédicateurs, effectivement effectivement quand il avait choisi effectivement aussi les, les messagers tu sais que c'est le ministère de l'apôtre Paul oui. donc lui aussi si ce ministère ne cadrait pas avec l'apôtre Paul c'est un faux donc effectivement bon donc alors maintenant regardez quand il a dit que je prêchais comme l'apôtre Paul il n'a pas eu à pouvoir être comme un perroquet comme aujourd'hui a le perroquets dans les ministres l'apôtre Paul a été visité par le Seigneur et puis il a reçu la révélation il a prêché par révélation, convaincu par la révélation. Mmh. Oui, on va l'amprécher aussi par la révélation. Oh la révélation ne se transmet pas. La révélation, on la reçoit des dieux oui, tous. Ah mais non, monsieur, pardonne-moi mon frère. Mais la révélation ne peut pas se transmettre. Ah, là, c'est. On la reçoit. Vous allez choquer beaucoup de gens. Hein. Ah oui, on la reçoit. Mais la Bible le dit clairement aussi, à l'islam, il dit, mais nul ne peut dire que Jésus est Seigneur, c'est par le Saint-Esprit, non oui. Mais tout le monde répète Jésus, il se dit Seigneur. Dit, mais tu peux répéter parce que tu as entendu quelqu'un d'autre. Parce que le Seigneur dit Arbiate. Est-ce que il tu dis est toi de toi-même oui. ou quelqu'un te l'a dit Bien sûr. Il faut que toi-même tu sois convaincu recevoir la révélation. C'est là où c'est pour le problème Donc beaucoup prêchent sans avoir la révélation. Il dit, non, ils prêchent sans avoir la révélation. Ils disent que nous prêchons la révélation. Mais quelle révélation vous prêchez Parce que dans le message, on dit qu'il y a un processus de transmission de la révélation. La révélation vient au prophète et le prophète prend la révélation de l'âge et la transmet aux prédicateurs qui sont pour certains les, euh, les Éphésiens 4 et ceux-ci prennent la même révélation, transmettent au peuple. Est-ce cela le processus de transmission de la révélation ou il y a un autre processus frère Léonard Là vous avez un problème. Parce que, si le prophète doit vous transmettre une révélation, alors Dieu ne peut plus rien faire avec vous. Parce que le Seigneur l'a dit, écoutez d'abord, je vais te plaire, il hum. a dit, tu as caché Jiténéu. C'est de, de la terre De ce que Dieu a caché ces choses Aux sages aux intelligents Mais Dieu les a révélées aux enfants mmh. Donc la révélation Et ça, ils disent que ils, presque, Les prophètes l'ont les, les dit ils disent, La révélation ne vient pas d'un homme La révélation vient de Dieu Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Ce que quand un homme est sous la révélation Que Dieu lui a révélé la parole de Dieu Parce qu'il est normal que Dieu utilise un homme mmh. mais, Si vous, vous êtes aussi effectivement Dans l'esprit quand Dieu révèle, et que la parole est prêchée sous l'onction, vous devez recevoir aussi la révélation aussi. C'est sûr, et certain. Vous ne recevez pas la révélation de la bouche de la personne, mais le Saint-Esprit qui a révélé quand la, la, la révélation sort, il y a l'onction qui descend effectivement. Et vous recevez aussi la révélation. Vous vous sentez convaincu par la chose. Mais quand vous partez maintenant, prenez par exemple le matin, mon prénom de Vous, avez les, vous allez baptiser, vous allez baptiser les gens. Oh, non, je c'est une révélation. C'est pas révélation. Parce que pardon, tu sortais là-bas. William dit je veux maintenant partir. Il y a un problème si tu ne fais ça, tu as en dehors de saint de La volonté de Dieu. Il faut que toi-même, tu es la révélation. Ah bien sûr que, ah mais c'est la vérité, je ne voyais pas Seigneur. Quand on se mettait à la police, maintenant là, le Vélature est venu. Mais c'est cela. Maintenant je compris que oui, c'est vrai mon Dieu. Ah oui, c'est vrai. Parce que le Père, dit c'est bien. c'est normal. Tu as reçu donc, ce n'est pas une transmission. Dieu s'est révélé aussi à toi. Par la prédication, on vient d'apporter effectivement. Donc tu l'as reçu effectivement. Tu pars maintenant convaincu, prêchant maintenant la parole de Dieu, parce que tu es convaincu. C'est comme quand tu as entendu l'unité, non L'unité, oui. Ça Quelque chose t'a frappé Tu dis, mais Seigneur, mais c'est ça effectivement. Mais c'est pas moi. C'est parce que le Seigneur, en, en donnant la parole, la révélation est venue aussi sur toi. exactement. Donc aujourd'hui, tu peux prêcher avec conviction parce que Dieu t'a convaincu, par exemple. Pas un homme, mais c'est Dieu qui a convaincu. Et frère Léonard, et encore dans la prédication du dimanche, après avoir projeté, vous avez dit ceci je vais citer, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Ça va choquer quand les gens vont partir ils vont dire que le frère Léonard est devenu fou. La parole ne change personne. Fin des citations. Alors, Pasteur, Apôtre, dites-nous encore plus sur cette, cette déclaration. La parole ne change personne, alors qu'elle ah, est une sémence. C'est merveilleux ça, ce que tu veux de pouvoir poser comme question. Et vous savez, je pensais à cela euh, quand le Seigneur a dit à, à la foule quand il a dit :« Celui qui ne mange la chair du Fils de l'homme, il a bien précisé cela, mm. et ne boit mon sang, ne boit mon sang moi, parce que mon sang est un drainage. » Et ma chair, vraiment ma chair et nourriture, ça se crée directement. Mais il n'a pas expliqué. J'ai vu qu'il a n'a pas expliqué. C'était pour voir effectivement aussi la, la, la réaction, effectivement, des gens, comment elle, elle a réagi, effectivement. Ce qui, est, qui est bizarre, c'est que les autres ont été choqués, scandalisés, ils sont partis. Mais les disciples, là, ils sont restés. Ils posent la question aux autres, ils disent, regarde. Il dit, mais pourquoi vous ne partez pas Parce que oui. ça doit choquer. Parce que quelqu'un dit, que, dit, dit, dit, dit, dit une chose, que, il faut manger ma chair à moi. Et puis boire mon sang, moi, et vous restez toujours quand même. Et... Ah oui. <rire> et puis, il y a bien qui dit, mais à qui Et d'autre qu'à toi C'est vrai. C'est de toi qui fais <rire> les, les paroles de la vie éternelle. Il dit, nous aussi, nous avons cru, effectivement. Il dit, mais nest pas moi qui vous ai cherché Alors c'est cela, quand on voit ce qui qu que c'est qu'elle est Ce qui est l'élection C'est pour ça qu'on a dit que le thème était le lieu de rassemblement des élus. C est c est... Les élus ont quelque chose de tout à fait particulier. Quand Dieu s'adresse aux élus, ce <rire> n'est pas la même chose que tout le monde. Parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup expliquer. L'élu a effectivement. Parce que c'est la connexion. La nature de Dieu est dans l'élu, effectivement. C'est la même nature. Donc, quand même il n'a pas terminé à ce ça. l'élu connaît, comprendra. Parce que le Seigneur lui a donné quelque chose pour comprendre les choses par rapport à vous. C'est comme quand vous êtes dans l'assemblée. La parole est prêchée. Le voisin est assis, il reçoit différemment, il reçoit différemment. Oui. Ou dans la même parole. Qu'est-ce qui se passe effectivement Oui. On est assis, oui, c'est vrai. On est assis, la parole est prêchée. Moi, je crois, il ne nous croit pas. Mais c'est la même parole. Exactement. Si elle a la, a la puissance de transformer, ça devait transformer nous deux. Que Dieu te bénisse. Tu vois, toi-même, tu commences à <rire> voir y entrer arriver. Ça veut dire quoi en fait Quand la parole de Dieu sort, mm -hmm. la parole de Dieu ne peut simplement transformer que la parole. Elle, elle ne peut transformer que la parole. Bien sûr. Regardez ce qu'il a pu dire. Elle est venue chez les siens mmh. et les siens de oui, oui. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant. On a parlé de nouvelles naissances. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez prêté bien attention. J'ai dit, je crois que c'était ici ou là-bas, j'ai dit, mais tout le monde ne peut pas naître de nouveau. Mmh. Ne peut naître de nouveau que celui qui était en Christ avant la fondation de monde. Parce qu'en fait, tu retournes dans ta position originelle. Caïen, elle est de nouveau pour aller où Il faut faire roi. Oui, Caïen. Et, et, et, et Judas, elle est de nouveau pour aller où mm -hmm. Il est fils de la prédiction. Pourtant, avez... il a reçu la parole de Dieu. Maintenant, regardez bien. Donc, la parole qu'il a reçue, comme Caïen, vous voilà, la parole, en fait, <rire> ne peut recevoir la parole de Dieu qu'un fils de Dieu. C'est pourquoi on dit là où se trouve le corps, là, s'assembleront les ailes. Ils ne se mélangent pas, en fait. Tout le monde qui vous dit qu'il a reçu la parole de Dieu, il n'a pas reçu la parole, mon frère. Parce que pour pouvoir recevoir, quand tu reçois la parole, tu es transformé. Alors maintenant, je vais vous comprendre. Regardez une chose. Caïen, par exemple. Si lui, Caïen, recevait la parole, il pouvait être transformé en fils de Dieu. Oui, si. Si, si, dit, la si parole, là, on a dit que, que, la que la parole transforme. Non, non, attends. C'est ce pour que vous puissiez comprendre. Alors, oui. Donc, si la parole transforme quelqu'un. Oui. Donc, ça devait le transformer, par exemple, d'un caïen qui est le fils du malin pour le transformer, le changer en fils de oui. Dieu. Oui. Okay. Donc, Caïen, comme il est un fils, du, un fils du malin, il ne peut jamais devenir un fils de Dieu. Malgré la parole. Malgré la parole. Mais si toi, tu reçois la parole de Dieu mm. parce que tu étais dans le monde, tu as vécu effectivement dans le péché, puisque avant même, parce que quand on parle, pour que vous compreniez, avant que tu sois ici, tu n'es pas, pas devenu chrétien, mais tu as toujours été chrétien. Par prédestination. Ok. C'est le message, ça. C'est-à-dire que quand tu reçois Christ, en fait, c'est pourquoi Parce que tu as reconnu, il a dit, mais, mais préviens entendre moi en voir. Et que tu as reconnu en fait. En fait, la parole revient vers toi quand on parle change et Elle te ramène toi dans la position. Oh, voilà. C'est ça. Donc le, de voilà. Donc le changement ne peut s'opérer que pour toi qui es un fils de Dieu. Pour te ramener. et ne peut pas changer quelqu'un. Ah d'accord. Mais ben, voilà. Que Dieu te bénisse. Donc un, un, un, fils, un, un fils du malin ne peut pas être changé. Mm -hmm. il, il peut même écouter, mais il ne changera jamais. Jamais. jamais. C'est pourquoi la Bible dit mais apprenons toujours et nous ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Parce que quand tu as la connaissance de la vérité, tu es délivré. Or, on ne peut arriver à la connaissance de la vérité qu'un fils véritable de Dieu, qui était dans la pensée de Dieu, et qui était parti de Dieu, effectivement, parce qu'il reconnaît sa nature, pour être C'est comme cela que la parole, on parle de la parole de Dieu, transforme l'homme, mais il ne peut pas transformer Satan à un saint. Est-ce que vous comprenez Là, Nous comprenons, frère. Mais transformer, toi qui étais dans le péché, effectivement, parce que tu ne savais pas que tu étais un fils de Dieu, être ramené dans, en tant que fils de Dieu. Oui, parce que là, tu dois être ramené, changé dans une position dans laquelle tu étais auparavant. C'est comme une restauration. Bien sûr, monsieur. Alors, frère Leonard la parole ne change que, ne transforme que ceux qui ont été prédestinés. Et vous venez même de citer Luc chapitre 17, verset 37, qui fait aussi partie des écritures phares de la Convention. Là où se trouve le corps, là ça sent les aigles. Mm -hmm. Et c'est une expression qui est tellement aimée, préférée par ceux qui sont du message, du temps, de la fin. Tout le monde se proclame être aigle. Mm -hmm. Est-ce que ce rassemblement que vous prêchez aujourd'hui concerne aussi ceux-là qui se disent du message, mais qui sont de l'autre côté du rideau parce qu'ils n'ont pas reçu le vrai serviteur de Dieu avec la vérité, la parole de, de révélation, comme vous dites aujourd'hui. Euh, en fait, si je reviens sur la question concernant le lycée, oui, parce que c'est cela que c'est absolument important qu'on qu puisse éclaircir. ce que la plupart du temps, c'est vrai que tous ceux qui sont au au message, ils se disent des amis. Mais c'est quand même terrible quand même qu'on s'appelle l'aigle mais qu'on arrive à pouvoir manger des choses qui n'ont rien à voir avec l'aigle. On arrive à manger des choses qui n'ont rien à voir avec l'aigle. Ok. Tu connais la différence entre euh, l'aigle et le vautour Oui tu le connais oui. parce que le vautour il peut manger des choses pourries parce qu'il a la bite. Oui. Mais l'aigle s'il mange ça n'est pas mourir. Parce qu'il n'a pas de bite. Il a pas de bite. Cette capacité de ne manger que la viande fraîche, pas la viande pourrie. Mais, le vautour peut aussi venir manger ce que l'aigle a tué, comme il peut manger aussi la chose qui est pourrie aussi. Et un pied là, un pied ici. C'est un naturel. Mais l'aigle, c'est différent. Ce qui veut dire que si on a des aigles, mon frère, la lumière n'est pas la du corps, le corps n'est pas n'importe quel corps. Il s'agit, comme nous l'avons eu à pouvoir l'entendre, c'est si mon corps prenait de manger, le manger, c'est les corps du synésie n'a jamais connu la corruption. Voilà. Et si nous prenons, que Dieu te bénis, si nous prenons position pour ce corps que nous mangeons, parce que mais quand même, nous tous qui participons, c'est même pain, donc nous formons un seul corps. Alors, si nous prenons ce corps que nous mangeons, tous que nous vivons, c'est ça. Parce que il faut que les gens comprennent, effectivement, quand on parle, effectivement, on dit, mais mon sang est un brevage. Ça veut dire quoi, mon sang est un brevage. Vous avez la chair, il dit, ma mon, mon, mon, mon, <ride> chair est une nourriture. Elle dit bien. Et puis nous prenons... D'accord, nous prenons aussi le vin. Oui. Donc c'est son corps et puis son sang. Mais mm -hmm. ça veut dire quoi, effectivement Vous qu effectivement, ce que... Parce qu'il faut disserver les corps. Mais puis, ça veut dire quoi ça, que... ça veut dire quoi, veut dire quoi Mais puisque le corps, c'est la parole de Dieu mm -hmm. et le sang. Mais, vous savez, pourquoi le Seigneur avait interdit qu'on puisse manger le sang Parce, parce qu'il y a la vie dans le sang. Voilà, et la vie, c'est l'esprit. Mm -hmm. Donc, quand nous buvons le sang, ça veut dire que c'est l'esprit du Seigneur donc nous avons la parole et l'esprit. Et ça, c'est parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Exactement. Donc, nous devons avoir cela. C'est ce que les gens n'arrivent pas à pouvoir comprendre, mon frère. On ne doit pas. Il, il faut marcher comme Dieu a déjà prévu son plan, effectivement. Donc, ce qui veut dire que si tu demandes sa chair, si tu ne pas dans son sang, tu n'as pas parler. tu ne peux pas comprendre les choses. Donc, il faut, il faut absolument la parole, pas n'importe la parole, mais la parole pure de Dieu. Fraîche. Voilà. Et l'esprit du Seigneur. Mmh. Donc si vous avez l'Esprit du Seigneur, vous avez la parole de Dieu, alors c'est normal que vous ne voulez pas vous donner la peine d'écouter n'importe quoi. Parce qu'un aigle ne va pas parler n'importe quoi. Telle relation qui sort, est ici et cela, oh, on suit. Telle relation de la main, oh, on, on plébiscite tellement des hommes. Le problème, c'est qu'un aigle qui, qui, qui est idolâtre d'un homme n'est pas un aigle. Mm -hmm. Parce qu'un aigle, il doit reconnaître sa nature. Mais sa nature, en fait, c'est la nature du grand aigle. Il doit qui, plébisciter son Seigneur Jésus-Christ, montrer effectivement sa grandeur. Parce que William Branham était un aigle, pas un aigle, parce qu'un aigle, on se dit, bon, les grands textes, c'est le Seigneur. Donc, en fait, pourquoi Parce qu'il n'a parlé que de celui qu'il a appelé. Les gens n'écoutent pas William Branham, ils ne prêchent pas quelqu'un d'autre. Bien sûr, c'est ça, la, la Bible. mais c'est ça, mon frère. Mais, mais les Branhamistes prêchent William Branham. Mmh. Tu, vous entendrez dans leur prédication, 6550 fois, le prophète a dit, « Oui, en l'homme de Dieu, il est sans cette mentheineur, Jésus Jésus, une ou trois, quatre, cinq fois. » Et Dieu de la chair, on prend pas la Bible, on prend les brochures, évidemment. C'est normal que les gens méprisent la parole de Dieu à cause de toutes ces choses qui se passent Ils disent, il Oh, nous avons la manne pour ce temps, si quelle manne vous avez, vous êtes là. Alors, frère peut-être pour terminer notre séance d'aujourd'hui, croyez-vous à l'unité de l'esprit avant l'enlèvement. Mais c'est pour ça, mon précieux frère, c'est pour ça la parole de Dieu prêchée. Ah, ben c'est sûr et certain, frère. Et ça, c'est que les saints qui montrent effectivement, c'est aussi, dans cet temps, c'est effectivement cet homme de Dieu, le prophète qui est prêché, l'épouse de Christ doit être manifestée. Pas toutes ces histoires que vous voyez dans les églises à gauche, non, l'épouse, l'épouse de Christ, c'est qui Mais c'est la parole de Dieu manifestée, c'est la parole de Dieu restaurée, frère. C'est le corps de Christ, mon frère. Le corps de Christ, c'est la pure parole de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur est en train d'agir maintenant pour que la parole, la révélation soit si profonde. Donc ces enfants, qu'ils sautent complètement de toutes ces choses erronées, effectivement, de soi-disant révélations, les uns comme les autres, effectivement, qui comprennent que chacun, chacun, il faut que Jésus-Christ, le Seigneur, soit présenté au courant. On n'a pas présenté des hommes. Il y a, Je me souviens une fois quand j'étais au parti au Pakistan, ce on m'avait invité à avoir et puis euh, les le, le pasteurs là-bas qui me dit, « oui, moi j'ai présenté les prophètes à tous les, les endroits différents où je suis parti, effectivement, j'ai présenté les prophètes et les messages. Seigneur, c'est pas possible. Comment les gens peuvent arriver à ce point-là Et on, on, on, on, on, on, on, on soutient les personnes dans ces sens effectivement. je dis mais c'est une abomination. Dieu nous a jamais envoyé pour aller. À moins que Dieu ne nous a, a pas appelé, mais nous avons jamais envoyé pour aller présenter un prophète. Je vous dis. Mais bien sûr, monsieur, mais bien sûr, mon frère. Problème, mais c'est Christ, Christ qui suffit qu'on doit prêcher. Oui. Je n'ai pas eu la pensée à faire autre chose j'ai j'étais Christ. Oui. Pas Amen. un prophète, monsieur. Oui. Pas un prophète, non. Oui. Ça c'est triste j'ai été présenté. Les prophètes, c'est passé avec des prophètes, effectivement. Non, mon frère, nous n'avons pas besoin des prophètes, que les gens ne me, ne me prennent pas. Nous avons besoin des Jésus-Christ aujourd'hui, dans l'actualité, parce que c'est <coughs> Jésus qui a été rejeté Bien sûr, c'est Jésus qui a souffert pour moi. C'est lui qui m'a sauvé. Pas un homme, pas un prophète. Mm -hmm. Donc je veux, c'est Jésus. Alors le ministère que Dieu a envoyé le Seigneur, c'était pour nous ramener ce véritable Jésus dans notre vie. Pour que l'unité véritable. Bien sûr, parce que sans lui, il n'y a pas d'unité. Mm -hmm. Est-ce que l'unité et la réconciliation sont antonymes, sont deux expressions différentes ou Contribuent à la même, à la même cause. Bon, la question en rapport avec la, la réconciliation, oui. je vais donner un exemple. Bon, nous pouvons avoir un différent suite à un problème, mm -hmm. c'est de manière ou d'une autre, en tant que frère, effectivement, il s'est passé une situation demain, et puis nous sommes comme un frère Nous, là, nous avons quand même fait que je ne fais pas bien, peut-être moi. J'ai pris quelque chose qui était à toi, frère, je n'ai pas bien agi, effectivement. Et ça crée des dissensions pendant un moment, où je viens pour qu'on puisse réconcilier. Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'en fait, on fait effectivement pour que ça nous ramène dans une communion. Mmh. Mais c'est pas parce qu'on est réconcilié qu'on est un. Mmh. Donc, pour être un, il faut maintenant qu'on ait la même foi, le même esprit, mmh. la même parole. Mmh. Donc, voilà on se réconcilie maintenant pour quand même voir comment mettre les choses en ordre ensemble pour que nous puissions voir si nous voyons de la même manière les choses, effectivement, que le Seigneur nous conduit à pouvoir maintenant marcher dans l'unité. Parce qu'il faut l'unité. L'unité de l'esprit est quelque chose de très important. Les gens, aujourd'hui, ne comprennent pas cela. Ils se font en fait des rassemblements, de de des groupes, de groupes, effectivement. Bon, comme nous avons, nous prêchons par exemple le tonnerre par avec diversité, là, on est ensemble. Mais c'est normal, ça ce sont vos versions à vous. Mais l'unité de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un homme qui, qui fait, qui fait l'unité en fait. Non, c'est le Seigneur lui-même qui ramène, qui rassemble effectivement. Et ces gens que le Seigneur rassemble effectivement, ils ne sont pas des fantaisistes. Hein? Non, parce qu'ils ont pris conscience effectivement de l'action de Dieu. Et je veux aussi, euh, parce que je me dis, je veux aussi, il y a une chose qui est très importante. Beaucoup de gens pensent que puisqu'ils ont cru au message, ils sont sauvés, ils vont partir dans l'enlèvement. Mais ce n'est pas vrai. Et souvent aussi, ce qu'ils disent, parce que je veux qu'il message. Et puis bon, nous sommes l'épouse au patron enlèvement. C'est pas vrai. J'ai toujours eu à pouvoir de dire que le message ne fera jamais de toi l'épouse. Le message ne fait jamais de toi l'épouse. Non, ne fera jamais de toi l'épouse. Mais c'est adressé à l'épouse. Bien sûr, mais je vais m'expliquer. L'épouse a toujours été l'épouse. Oui. L'épouse a toujours été l'épouse. Bien sûr. Oui. Et c'est à l'épouse que le message est envoyé. Fait. Voilà pour l'idée que toi tu n'es pas comme les autres, tu es l'épouse. Donc habille-toi comme l'épouse doit s'habiller. Mmh. Donc les messages s'adressent à l'épouse. Mais ne faites pas de l'épouse, l'épouse. <rire> pasteur Lola, que Dieu te bénisse, pasteur. Te bénisse. Alors Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Mais vous êtes un pasteur, vous êtes aussi apôtre. Vous avez organisé une conférence. Et la Bible nous dit aussi que l'élève du sacrificateur doivent garder la loi. C'est à sa bouche qu'on doit demander la connaissance. Pour terminer cette édition, quel est le mot que vous, homme de Dieu, ministre de la Parole, pour le corps de Christ, pouvez-vous adresser au peuple de Dieu, tenant compte de ce que vous avez organisé ici à Bruxelles au mois d'avril Juste, je voudrais quand même dire quelque chose euh, qui doit être très important pour que le peuple de Dieu puisse comprendre. Si aujourd'hui, Dieu se situe de ministère, c'est pas pour les ministres eux-mêmes se disent Moi, je suis ministre de ceci et cela. Dieu se situe de ministère pour le peuple de Dieu en enfin, fait, que le peuple de Dieu entende. En fait, un, un homme de Dieu, ce n'est qu'un micro. Ce n'est qu'une voix par laquelle Dieu veut t'atteindre, toi, mon frère, t'atteindre, toi, ma soeur. Mais maintenant, il faut comprendre qu'effectivement, qu il y a un but pour lequel Dieu utilise ses micros. C'est pour que toi, tu reconnaisses effectivement aussi ta visitation à toi. Tu reconnaisses aussi, effectivement... C'est Dieu qui t'a appelé lui-même parce que le but est que tu puisses avoir une communion avec le Seigneur de manière à ce que maintenant tu puisses arriver à pouvoir être dans la position que Dieu voulait puisque ce que Dieu veut, c'est que tu sois un fils, tu sois une fille de Dieu pour que tu puisses faire partie effectivement de ce corps puisque le message pour ces temps effectivement que Dieu nous a montré effectivement aussi point final parce que nous sommes dans l'Asgaudissée c'est l'âge, effectivement, de l'aide, c'est-à-dire que l'âge, effectivement, de l'enlèvement. Et ça, ce n'est pas un prophète qui t'entendit dans l'enlèvement. Ce n'est pas un prédicateur non. Ça, c'est Dieu qui t'entendit dans le corps. Parce que, ce que beaucoup ignorent, effectivement, c'est que les gens pensent que, oui, c'est moi qui vais être enlevé, c'est mon frère qui va être enlevé. Non, la Bible pas que c'est l'enlèvement du corps de Christ. C'est-à-dire que pour que tu sois enlevé, il faut que tu sois dans le corps de Christ. Et si tu es dans le corps de Christ, effectivement, tu dois quand même avoir cet esprit, effectivement, du Seigneur, pour être dans l'unité avec tous ceux qui sont dans le corps de Christ. Or, ceux qui si sont dans le corps de Christ, effectivement, ils ont le matin du Saint-Esprit, et ils ne prêchent pas. Le prophète a dit, William Branham a dit ceci, il prêche ce que William Branham a prêché, c'est-à-dire le message de du soir, montrant aux hommes Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, ressuscité et révélé dans ce temps où nous vivons. Parce que quand on a pris la photographie, on n'a pas vu un William Branham, mmh. on n'a pas vu un Eli, on n'a pas vu un Esaïe, on a vu les visages de Christ. Mmh. Donc les hommes doivent arriver à pouvoir comprendre effectivement l'objectif principal pour ce temps ici. Parce que c'est celui qui appelle, celui qui nous ramène, qui nous bâtisse Saint-Esprit. Ce n'est pas un prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mmh. Donc nous voulons avoir une communion intense avec Jésus pour qu'il nous place effectivement dans le Parce qu'il qui nous révèle la parole de Dieu Ce n'est pas un prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mmh. Donc quand je suis en communion avec lui, donc, je reçois tout ce qui est nécessaire, parce que il a dit que nous sommes le troupeau de son pâturage, que sa main puissante conduit. Arrêtez le fanatisme comme les hommes veulent toujours vous donner l'impression, je suis grand homme de Dieu, j'ai la révélation. Tout cela sont des fantaisies, effectivement, des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Il faut que vous puissiez aussi prier pour savoir... Si ces hommes-là sont vraiment des hommes, ne, ne suivez pas les gens comme ça parce que j'ai entendu les gens qui disent « Oh si, vous n'allez pas là-bas, vous n'irez pas, là pas dans l'enlèvement. » Non, l'enlèvement ne dépend pas de ce que l'homme voudrait que vous fassiez. L'enlèvement dépend de ta position. Il y a une chose que je voulais dire aussi parce que ça va choquer les gens. Il y a une chose que je voulais que vous puissiez comprendre. Le corps de Christ, c'est le corps de Christ. Nous y entrons pas la matinée, du Saint-Esprit. Prenons l'exemple d'une maman qui a cru au Seigneur, et qui s'est donné vraiment tout son cœur au Seigneur, et qui a reçu vraiment le baptême du Saint-Esprit, et qui habite dans un village euh, tellement éloigné de Dolésie, tout dans le fin fond de Dolésie là-bas, et qui n'a jamais entendu parler de William Branham, ni de, euh, je ne sais pas moi, Léonard Ephésé, ou je ne sais pas moi, d'un autre prédicateur, effectivement, qui sert Dieu qui n'a jamais entendu, mais qui, dans son église, Dieu a eu pouvoir aussi agir, effectivement, le baptême du Saint-Esprit est descendu, effectivement, et que là, ils ont été baptisés aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que ce n'est pas William Branham qui a ramené le baptême au nom du saint Christ. C'est le Seigneur lui-même, effectivement. Elle puisse maintenant mourir. Pensez-vous que quand l'enlèvement sonnera, elle aura pas d'enlèvement. Mais elle ira. Elle est mort en Christ. Bien sûr, puisqu'elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, elle est dans le corps de Christ, effectivement. Et la parole qu'elle devait qu recevoir. Dieu a accordé la grâce pour C'est pour que vous compreniez effectivement que vous devez savoir ce qui est important. Ne suivez pas des hommes comme ça, ah oui, parce qu'on marche avec ceci. Non, c'est vous l'expérience que vous avez avec le Seigneur. Parce que les hommes sont dominés pour avoir des membres, effectivement. Dieu a besoin des membres de son corps. Donc, nous avons reçu le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi Parce que les jours où tu vas mourir, mon frère, tu vas mourir, ma soeur, ce prédicateur-là, il ne sera pas avec toi. À la barre des jugements, il sera tout seul. Donc il faut que toi, tu sois conscient. Que non, je ne vais pas jouer avec mon, mon salut, effectivement. être sûr et certain que ce que moi je reçois, c'est des dieux, effectivement. Tu as les genoux. Tu peux prier, effectivement, pour que Dieu te révèle, effectivement, où tu en es, effectivement, avec les choses. Donc, donc, pour pouvoir euh, terminer aussi en rapport avec euh, cela, donc, ce que je voudrais dire comme euh, dernier mot, c'est que le temps est vraiment fort avancé. Et nous sommes arrivés à la fin des temps. Il ne faut plus jouer avec votre vie. C'est vrai que si nous nous référons au temps où Paul était encore sur le terrain et dit que le Seigneur revient bientôt, c'était à ce temps-là. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire avec certitude que le Seigneur revient bientôt. Je crois que vous étiez au courant, vous avez entendu effectivement, et quand le prophète aussi le effectivement, il a dit quelque chose qui était très importante. Il dit, mais il va dire quoi de bibliothèque On va commencer à fermer les églises à gauche et à droite. Je viens de pouvoir apprendre, justement hier, que dans votre pays voisin, qui est le Rwanda, on a fermé presque toutes les églises du message du temps du soir. C'est pas ça la télévision. Donc, ils ont décidé de pouvoir fermer. Et ils ont été dans chaque endroit fermé Et les militaires surveillaient effectivement pour cela. Donc, vous pouvez réaliser qu'effectivement, un mouvement qui se fait comme ça, c'est que ça, ça montre qu'il y a quand même quelque chose. Pourquoi est-ce que ils n'ont pas fermé les églises catholiques ou les églises simplement ce qu'ils disent, les églises du message du temps du soir. Ce sera là qu'ils ferment, effectivement. Tout simplement pour faire comprendre effectivement que le temps n'est plus. Et il faut que vous puissiez vous réveiller et écouter la parole de Dieu et voir ce que Dieu est en train de faire maintenant encore pour que vous puissiez aussi prendre position dans les choses de Dieu afin que le Seigneur puisse vraiment aussi agir en vous pour que ce jour là puisque la manifestation des épouses est bientôt, que le Seigneur puisse aussi vous manifester. Nous partons parce que nous devons partir dans l'enlèvement. Nous devons partir dans l'enlèvement quels sont les mots qui vont conclure cette émission que nous avons eu avec le pasteur apôtre Léonard Lifessé ici à Bruxelles dans son bureau? Nous lui disons merci de nous avoir reçus une fois de plus. Et pasteur Léonard, c'est vrai que vous êtes homme de Dieu, vous prêchez la parole de Dieu. Et tout ce que nous pouvons vous souhaiter, que le même Dieu qui vous a appelé au ministère vous garde jusqu'au dernier jour pour que vous lui soyez fidèle. Et nous avons donc été avec notre frère Daouda qui a fait la prise de vue et de sang. Devant vous, c'est votre frère Luc Silvermani. Si Dieu le permet, le frère pourra encore nous recevoir. Nous pouvons revenir maintenant sur les actualités du temps de la fin. Par exemple, la déclaration du président américain Donald Trump sur Israël. Si vous êtes disposé, on pourra en parler. Si vraiment vous êtes disposé. Et aussi le changement qui a eu lieu ici autour du centre de l'Europe parce que la capitale de l'Europe c'est ici Bruxelles avant il y avait une, la statue d'une femme qui chevauchait euh, une bête et là on a mis de l'argile, on a mis à côté aussi du fer peut-être qu'on reviendra avec le pasteur pour mieux comprendre alors pasteur, avez-vous encore un dernier mot à dire au peuple de Dieu avant qu'on puisse clore l'émission euh, ce que je peux dire ce que je remercie les seigneurs nous vous en prie la grâce qui m'a accordé aussi de pouvoir euh, vous avoir et euh, pendant cette conférence nous avons aussi entendu, nous avons vu comment ce que le Seigneur vous utilise. Merci c'est une grande bénédiction, c'est ma consolation. Et j'ai vu aussi comment est-ce que vous, vous receviez la parole de Dieu. C'est là qu'on voit la nature de ce qui y a à l'intérieur de la personne. Et je remercie Dieu aussi pour avoir permis aussi d'autres euh, indicateurs qui Beaucoup devaient venir, effectivement, mais ont une complication au niveau de Nous prions que si le Seigneur nous en encore le temps, si nous sommes encore sur le terre, nous ne savons pas encore combien de temps. Ça peut se passer demain ou après-demain. Mais que nous puissions encore avoir encore notre conférence qui permettait encore que les uns et les autres puissent venir. Nous, nous sommes simplement au service du Seigneur. Et ce que je demande effectivement, au peuple de Dieu, je sais, <rire> j'ai ri parce que je sais que je ne suis pas aimé, je ne suis pas... Apprécié par ouais. lui-même, ne s'était pas aimé. Il a dit si lui il était le bois vert, à <rire> le plus de le bois sec. Oui. Et je veux aussi me dire une chose c'est que, que les gens ne vous trompent pas. En fait, Et, euh, je crois 100% que William Branham est un prophète de Dieu, mais je ne suis pas un Branhamiste. Je crois 100% que le Seigneur a envoyé cet homme de Dieu avec le message qui vient de Dieu, Et... mais je ne suis pas quelqu'un qui est là. Toujours Branham a dit, Branham a dit. Mais ce que je prêche, je prêche aussi ce que le Seigneur m'a donné aussi par la révélation. Et cette révélation que j'ai aussi, que je reçois, c'est aussi, je crois, la même chose que vous vous Moi va pouvoir prêcher effectivement. Parce que si c'est le même Dieu qui a conduit bien moi, le prêcher effectivement et qui me conduit aussi, je ne dois pas copier, je dois prêcher effectivement la parole, alors ce pour voir si Esaïe n'a pas copié Jérémie, Jérémie n'a pas copié Ézéchiel, tout ça, Ézéchiel n'a pas copié Élie. Mais quand on voit comment ils ont prêché tous, c'était l'harmonie. harmonie. Même vivaient à différents endroits, effectivement. Donc c'est en harmonie. C'est comme Pierre, Paul aussi, Paul n'a pas été avec Jean, n'a pas été avec Pierre, mais il a prêché quand le Seigneur se à lui. Mais quand il se retrouvait, il n'y avait pas de différence. Il prêchait la même chose. C'est comme cela qu'on doit être conduit par le Seigneur. Et c'est comme ça la position que j'aurai toujours, toujours jusqu'à ce que le Seigneur me prenne sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous trouvez que c'est difficile de se séparer de Frère Lorna parce que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Shalom peuple de Dieu à nous retrouver la prochaine fois.